Bonjour à tous, euh, donc euh, merci de nous avoir rejoints pour cette bibliose euh, qui se tient aujourd'hui le 19 mai 2022. Donc, nous avons le plaisir d'avoir deux orateurs aujourd'hui, le docteur Sylvia Ogina, cardiologue de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil et le docteur euh, Vincent euh, algala, algala -Rondeau, euh, qui est cardiologue à l'hôpital euh, Bichat euh, et euh, en compagnie de, de, de, de, du docteur Eve Carilloux, cardiologue à, à à Toulouse et du professeur Thibaut Damy, cardiologue à l'hôpital Henri Mondor. Euh, nous allons d'abord débuter par le docteur Al-Galarondo. Euh, la première session. Alors, on ne t'entend pas, Vincent. Juste remettre le micro. Merci, Soulef. Euh, ça y est, tout le monde entend. Euh, bonjour à tous. Merci, à, merci pour cette invitation. Et donc euh, aujourd'hui euh, j'ai choisi un article qui est un article relativement euh, euh, qui, qui paraît relativement basique sur l'utilité la, la, du Holter dans la dans l'amylose à transthyrétine. Alors vous allez me dire si le est-ce que le partage d'écran est bon Ok. Et donc c'est un. Un article a été publié euh, il n'y a pas très très longtemps oui. par euh, des collègues de, de l'Oregon de Portland euh, sur l'utilité euh, euh, du Holter en fait de la de, du monitoring du, de la, du rythme cardiaque dans le diagnostic euh, des arythmies atriales dans l'amylose à transthyrétine. Alors, euh, le background, c'est euh, ben on sait qu'il y a pas mal atriale dans la myose à atriales dans l'amnose cardiaque à transthyrétine. Et l'une pro pro des problématiques, c'est comment est-ce qu'on fait ce diagnostic-là euh, et est-ce que le, le screening est utile. Il y a euh, des pays qui sont très holter, classiquement, comme la Suède, euh, qui avait publié initialement plutôt sur les troubles conductifs. Et puis, il y a des pays qui sont euh, un peu moins halter. Et donc, euh, enfin, c'est vrai que le halter, c'est un, un examen qui ne coûte pas très cher et euh, qui peut rendre quand même service aux patients. Et donc, le, le, est-ce que cette stratégie de screening est, est utile ou pas C'était intéressant de le savoir. Alors, les collègues de Portland ont mené une étude observationnelle euh, qui euh, voyez, a duré euh, sur… Euh, sur plus de quasiment, euh, quasiment 20 ans, enfin euh, 15 ans, de 2005 à 2019, avec euh, un, une stratégie, en fait, ce n'est pas tellement une stratégie de Holter versus pas halter, c'est une stratégie de monitoring un peu agressif du rythme, avec au moins un Holter tous les six mois, euh, euh, avec, euh, finalement, enfin, on va le voir après, des outils de Holter qui ont été largement laissés à la, euh, au choix de l'investigateur. C'est sûr que sur une durée d'analyse comme ça, c'est difficile d'avoir euh, euh, des méthodes bien clampées. Donc, euh, euh, il y avait au moins une analyse du rythme tous les six mois. Ou alors, on avait des patients qui avaient euh, des outils encore euh, plus performants. En particulier, euh, il y avait un certain nombre de patients qui étaient porteurs euh, de stimulateurs cardiaques et pour lesquels le rythme était... Euh, surveillés via les mémoires altères. Et donc, euh, la question qui était posée, c'est quid de, de, euh, des arythmies atriales Donc, euh, 84 patients, vous voyez que c'est une moyenne d'âge, c'est un, un centre de référence, on va dire, euh, classique, hein, avec une moyenne d'âge à, à 74 ans, euh, 94% d'hommes et euh, 80% d'athéter-wild type. 20% d'ATTR héréditaire, avec des patients qui présentaient des symptômes neurologiques et cardiologiques dans à peu près la moitié des cas, donc il y avait quand même pas mal d'amylose mixte. et vous voyez que la médiane de suivi est de l'ordre de, de deux ans, avec un pourcentage d'arythmie atriale qui est vraiment important, parce qu'il y avait quasiment trois quarts des patients qui présentaient des arythmies atriales soit au départ, soit pendant le suivi, donc vous avez donc, euh, sur les 84 patients, euh, 61 patients qui euh, présentaient à un moment euh, des arythmies atriales. Il y en avait 40 qui avaient une, des arythmies atriales préexistantes euh, avant le, le, le début du, de la maladie, enfin, avant le, pas le début de la maladie, mais le diagnostic de cette maladie et la mise en place du suivi. Et vous voyez qu'il y a eu euh, chez euh, euh, 21 patients, donc chez la moitié des patients qui n'avaient pas d'arythmie au départ, le diagnostic euh, d'une nouvelle arythmie atriale. Euh, le, donc ch chez ces patients-là, le temps médian entre euh, le diagnostic de euh, l'amylose et le diagnostic de l'arythmie atriale était d'environ 10 mois, c'est-à-dire qu'en gros, euh, chez les patients qui ont une amylose à transthyrétine et chez qui on monitor le rythme cardiaque de manière un peu agressive, dans euh, euh, la moitié des cas, on fait le diagnostic de l'arythmie atriale dans l'année qui suit. Euh, il y avait pas mal euh, de patients qui étaient porteurs de stimulateurs cardiaques et donc il y a eu beaucoup de diagnostics qui ont été portés en utilisant les euh, mémoires holtères euh, des stimulateurs cardiaques. Et euh, il y a un autre élément qui est assez important, c'est que parmi ces 21 patients chez qui on a euh, fait un diagnostic des nouveaux, il n'y en avait que 10 qui avaient des symptômes, et donc ça vous donne quand même, on, on dit toujours que l'arythmie atriale, c'est très mal toléré chez ces patients-là, ben, en fait, quand on fait une, une analyse un petit peu exhaustive d'une cohorte, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de patients qui peuvent être asymptomatiques, ce qui relance aussi l'idée du screening. Alors, quand on compare les patients qui ont des arythmies atriales, donc c'est AA versus ceux qui n'ont pas d'arythmie atriale, on se rend compte que, il euh, y a euh, un, un pattern euh, qui, est, euh, qui est assez classique hein, c'est des patients qui sont plus âgés, qui euh, ont un peu moins de forme neurologique pure de la maladie, euh, qui ont une coronaropathie associée, qui ont un score de chatte vaste un peu plus élevé, qui ont une oreillette un peu plus euh, dilatée et qui ont une infiltration euh, septale qui est plus importante, 17,6 mm contre 15,7 mm. Ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que les critères électrocardiographiques qu'on peut avoir sur l'électrocardiogramme de surface, il n'y en a aucun qui est bon. Hein, donc, ils ont repris euh, les, les, les différents critères, en particulier euh, l'aspect de microvoltage ou l'aspect de pseudo-infarctus. Et donc, ça, ça ne sort pas. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est euh, la, la, euh, euh, euh, la gradation par les biomarqueurs. Et là aussi, la gradation par les biomarqueurs ne sort pas. Donc, euh, retenez que... Euh, pour avoir une petite idée de qui va évoluer euh, vers euh, l'arythmie, chez ceux qui n'en présentent pas, euh, c'est vraiment des patients qui ont euh, un, un âge important et une infiltration anatomique importante. Euh, dans les résultats, euh, donc on a déjà parlé un petit peu des symptômes, ils, ont, ils le détaillent un petit peu plus dans l'article, mais euh, il n'y a peut-être pas besoin d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, dans le reste des résultats, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, qu'ils ont, ont profité pour faire un suivi un peu global des, euh, des événements ischémiques euh, qui survenaient dans leur cohorte et ils y, euh, donc y a il y a 9 AVC, 8 AVC ischémiques, 1 AVC hémorragique euh, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il n'y ben, a, y a eu aucun AVC chez les patients qui étaient anticoagulés correctement euh, ça c'est la, la première chose et l'autre chose c'est qu'il faut euh, quand même se méfier euh, des comorbidités vous avez vu que chez les patients qui développaient une arythmie atriale le score de Schatz-Vasque est, est plus élevé, ce qui va aussi avec l'âge, mais chez ceux qui présentent un AVC, le score de schatz il est à 6, et donc euh, c'est les patients qui sont manifestement, même en dehors euh, de l'amylose, quand on les évalue de manière globale, qui ont un, un risque thromboembolique très élevé. Euh, voilà, on notait un AVC euh, hémorragique hein, euh, chez un patient qui était euh, euh, vierge d'arythmie de, de, et vierge d'anticoagulant, donc euh, un, un événement un peu euh, hors de, hors de l'histoire. Alors, le, la force de cette étude, bah, c'est d'abord qu'on sent l'analyse en vie réelle, mais on sent qu'il y a quand même eu une, une, une stratégie, une stratégie de, euh, de surveillance active du rythme cardiaque. Et donc, ils ont fait avec les moyens du bord, mais après tout, euh, pourquoi pas C'est-à-dire que euh, quand on a euh, un patient qui a un stimulateur cardiaque, on ne va pas lui rajouter un holter tous les six mois en plus et donc, je pense vraiment qu'il faut le voir plus comme une, une, strat, une, une analyse de la, de la stratégie de screening actif des arythmies atriales. Euh, la deuxième force, à mon avis, c'est de euh, rediscuter, de permettre de rediscuter euh, du risque thromboembolique de ces patients. Euh, et on sait que ben, euh, la question, c'est de les anticoaguler quand ils n'ont pas encore forcément d'arythmie atriale, quand ils ont une atonie complète de l'oreillette. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude, c'est que euh, alors qu'il y avait des patients qui étaient quand même assez graves euh, euh, chez les patients qui n'avaient pas d'arythmie, euh, on se rend compte que les seuls qui font euh, des, euh, anticoagul... enfin, des, des AVC, c'est les patients qui ne sont pas anticoagulés au, au moment de... Euh, et, qui, et qui ont de l'arythmie aussi. Donc il y a vraiment euh, une vraie association entre euh, l'amylose, l'arythmie et les AVC. Il euh, y a une autre euh, euh, information qui est un peu plus indirecte euh, Je vous l'ai dit, a, au début, les, les, les Holter c'était fait aussi pour regarder un peu la conduction auriculo-ventriculaire un peu pour regarder les arythmies ventriculaires et là, dans cette, euh, dans cette euh, petite série, ils n'en parlent pas et je pense que c'est révélateur ça veut dire que je pense qu'ils n'en ont pas vu parce que euh, sinon, ils l'auraient vu alors peut-être que je vais me, me tromper et qu'ils vont vous, vous tronçonner la, semi, la série pour nous sortir euh, les trous conductifs et euh, et, la, et et les arythmies ventriculaires plus tard mais euh, mais euh, j'ai l'impression que s'ils ont publié cette série là sous cet angle là en premier c'est que euh, c'est le c'est à mon avis la raison principale euh, de faire des holters CG aujourd'hui euh, aux patients qui ont arythmie euh, enfin, qui ont une, une amylose à transthyrétine, c'est vraiment le screening euh, de l'arythmie atriale le screening actif de l'arythmie atriale puisque euh, sur 24 heures c'est euh, c'est exceptionnel qu'on ait des, des troubles conductifs qui apparaissent, euh, voire des, euh, des, des événements ventriculaires. On peut avoir des, une hyper ventriculaire, mais c'est rare d'avoir des choses qui sont vraiment game changer et qui font, euh, et, et qui font évoluer la thérapeutique. Euh, bon, Quelques limites à cette étude. Hein. Elle, a, elle a les inconvénients de ses avantages. C'est une étude de, de vie réelle, donc euh, l'effectif le, reste relativement faible et surtout, il n'y a pas euh, de monitoring standardisé euh, de, euh, du, du rythme cardiaque. Et donc, ça va du halter de deux jours euh, jusqu'au euh, monitoring continu en passant par des halters de 30 jours. Donc, on sent que il y avait une volonté, mais que euh, derrière, sur les moyens, euh, les choses se sont adaptées en fonction, de la, en fonction, du, en fonction du temps. Euh, un peu plus embêtant, euh, c'est un peu difficile de voir euh, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme critère diagnostique en fonction de la méthode euh, diagnostique utilisée. Et euh, on sait actuellement qu'on n'utilise pas tout à fait la même chose euh, quand on diagnostique du, de l'AFA sur du Holter ou sur des mémoires holtères d'arythmie. Et puis, il bon, n'y bah, avait euh, pas vraiment d'infos sur euh, les, euh, la stratégie de contrôle du rythme qu'avait utilisé et sur la stratégie de contrôle de l'amylose en elle-même. Et vous avez vu qu'on balaye énormément d'années et donc euh, les choses ont très clairement évolué. Voilà, en conclusion, euh, la prévalence de l'arythmie atriale dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, c'est à peu près l'âge moyen du patient. Et donc là, on retrouve ça à un an près, c'est un bon euh, techo un, un bon message à mon avis. Euh, le deuxième techo message, c'est qu'on peut vraiment avoir des arythmies atriales euh, asymptomatiques, le troisième message, c'est qu'il doit quand même y avoir une charge en arrhythmie atriale qui est importante parce que quand on cherche l'arrhythmie, on la trouve assez rapidement. Et euh, l'autre chose, c'est que bah, chez les patients qui avaient été mis, et ils ont été beaucoup mis sous anticoagulants directs, euh, finalement, on a un bon contrôle du risque thromboembolique. Voilà, je vous remercie. Alors, euh, merci beaucoup Vincent, c'était très clair. Euh, et puis, euh, c'est un article vraiment euh, intéressant. Merci. Euh, moi, j'ai l'impression que le message quand même de l'article, c'était qu'il euh, faut traquer euh, l'AFA pour euh, pouvoir les anticoaguler le plus vite possible. Euh, nous, dans notre expérience, c'est vrai que quand on a un patient qui a une amylose, on se pose toujours plusieurs questions, dont la question, est-ce qu'on doit anticoaguler le patient euh, Et, euh, et est-ce que, est que vous, alors c'est sûr, hein, quand ils ont une FA, on dit on une FA, il y a une indication d'anticoagulant. Est-ce que vous, dans votre centre, euh, il y a des patients, hormis les à AL, bien sûr ont une amylose à transthyrétine, est-ce que, en l'absence de FA, est-ce que, sur certains critères, vous allez les anticoaguler de façon curative en préventive Je ne sais pas si j'étais claire. Mais... Oui, euh, non, jusqu'à présent non. Ce qu'on fait quand il y a des patients qui ont vraiment une euh, amylose à transthyrétine très évoluée avec euh, une atonie atriale, quasiment pas d'onda, etc., c'est qu'on a tendance à avoir, euh, un, à essayer de faire des holters un peu de longue durée, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur fait à tous une imagerie de coupe euh, un peu euh, à, à viser de recherche de thrombus intracardiaque. Euh, pour, euh, on fait l'IRN dans le bilan, etc. Mais quand on voit qu'il euh, y a une amylose quand même évoluée avec euh, une atonie atriale, euh, bah, les choses se disputent. Mais euh, alors après, quand ils sont... Euh, en fait, la pêche est bonne. Hein, quand, on, quand on cherche l'arythmie, très souvent, on la trouve. Hein, donc, euh... Souvent, ils restent pas longtemps sans anticoagulants. Ouais, c'est vrai que, enfin, nous on a tendance à les anticoaguler. Mais pour revenir au, au, au papier, euh, sur les huit patients donc qui avaient fait un AVC, euh, étaient donc aucun n'était en FA auparavant et ils n'étaient pas anticoagulés. Si, il, y avait des donc, patients ça, qui, il y avait certains patients qui étaient en, il y avait certains patients qui étaient en, enfin c des patients qui étaient en FA. Et euh, par contre, au moment où ils ont fait l'AVC, il y en a aucun qui était anticoagulé. Il y en avait un qui avait fait une hémorragie, je crois qu'on avait... avait arrêté euh, les anticoagulants. Oui, voilà, patients, ça, il y en a, y en a eu un qui avait, voilà, c'est ça, qui a eu un bridge, etc. Mais au moment ouais, où on ouais. fait l'AVC, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun patient anticoagulant, efficace, qui a fait un AVC, ce qui est ouais, ouais. Parce que le, le, tout le problème, évidemment, dès que tu as la FA, c'est facile, mais c'est traquer la FA et, et mettre le traitement euh, chez ceux qui ne sont pas en FA sur des critères... Euh, notamment atriale etc. Mais on manque encore d'études. Mais c'est vrai que vu l'agressivité de cette pathologie et le nombre d'AVC, ça vaut quand même le coup d'être assez agressif et le risque hémorragique semble faible, en tout cas, dans la corde que tu nous montres. Enfin, Voir nul, d'ailleurs. Que... Euh, oui, bah, le seul qui a fait un AVC hémorragique, c'est euh, quelqu'un qui n'avait euh, pas d'anticoagulant ni n'arrêt donc qui était un peu hors, euh, un outlier. Quoi. Et euh, après, une dernière question, parce qu'il est déjà 46, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer pour les patients qui peuvent le faire euh, d'avoir une montre connectée euh, quand euh, ils n'ont pas d'antécédent de, de, de FA Peut-être qu'on serait plus efficace parce que l'oltaire de longue durée euh, c'est limité à quelques jours. Quoi. Alors la problématique de la montre connectée, c'est qu'il euh, faut avoir une montre qui euh, a une surveillance non supervisée, euh, je pense, de la, de la rythmie atriale. C'est-à-dire qu'il faut quand même que... Euh, les trucs ne seront pas forcément déclenchés par les symptômes du patient, vu qu'il y en a quand même la moitié qui ne font pas de symptômes. Ah. Euh, il faut aussi avoir un système euh, qui est capable d'alerter euh, sur de l'arythmie atriale. Et actuellement, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une... Jusqu'à présent, il n'y a pas de montre qui fait une surveillance euh, continue de l'électrocardiogramme. Il, il y a des montres qui font de la pétismographie, hein, qui font de la, de la surveillance du pouls et de la régularité du pouls. Et donc, euh, la, la question, c'est d'évaluer euh, l'efficacité de ces critères-là. Euh, là, moi, honnêtement, si j'avais un truc à faire, euh, ce, serait, ce serait plus sur euh, euh, aller euh, commencer par faire un holter de trois semaines et puis derrière, chez ceux chez qui on, on, on, y pense, enfin, on pense vraiment qu'il y a une arithmétrie, aller met un holter de longue durée. Quoi, hein. Mais, mais euh, je pense que la montre connectée, ce n'est pas, euh, pas une bonne solution. En plus... Quand la montre connectée s'allume pour une alarme, il faut faire un électrocardiogramme avec la montre connectée. Euh, les électrocardiogrammes ne sont pas exceptionnels, fait comme ça. Euh, et euh, chez les patients qui ont des trous conductifs, du micro-voltage, enfin, moi déjà avec une montre connectée, j'ai jamais vraiment bien pu voir une onde P. Et donc euh, aller diagnostiquer euh, euh, en plus une fibrillation atriale, c'est complexe.